Très bien, cette introduction, parce que justement, je vais partir de là, puisqu'on m'a donné à lire un texte qui reprend tous ces éléments. Alors, évidemment, cette approche, je la trouve très intéressante et je partage beaucoup d'éléments, à la fois de déconstruction de, de l'impératif d'attractivité et puis de la perspective des communs qui répond à un certain nombre <coughs> de. Alors, quand même, comme c'était le jeu, j'ai préparé deux choses en fait. La première chose, c'est un retour euh, sur tous ces éléments-là. Euh, de votre critique pour souligner certains mécanismes et souligner des aspects euh, que je trouve pas suffisamment euh, mis en avant et qui sont structurants et contre lesquels il faut lutter pour pouvoir euh, faire autre chose en fait donc je vais revenir sur différents aspects, euh, sur des histoires d'attractivité etc. et puis ensuite j'ai développé une proposition complémentaire je pense à ce qui a été fait vous en ferez ce que vous voudrez euh, ma proposition, je vais vous l'expliquer après mais je vous donne déjà à peu près de quoi de il quoi en retour c'est que face aux multiples dynamiques de privatisation, c'est-à-dire à la fois à la place des acteurs de marché qui est croissante dans les systèmes urbains, mais aussi euh, au-delà de, des acteurs de marché, une insertion en fait de, de la fabrique urbaine, de ce qu'est l'urbain dans le capitalisme lui-même, c'est-à-dire la transformation d'éléments de la ville comme des actifs financiers qui sont aujourd'hui sur, sur les marchés euh, financiers. Donc c'est un deux niveaux en fait, si vous voulez, de privatisation un peu différent, ce n'est pas tout à fait les mêmes mécanismes et les mêmes acteurs, ce n'est tout à fait les mêmes outils aussi à mettre en place en face de cela. Et puis enfin, il y a une autre forme de privatisation, c'est la fermeture d'espaces qui étaient ouverts, qui deviennent fermés, euh, d'accaparation de, euh, par certains groupes sociaux de certains aspects de la ville et d'interdiction de certains usages vis-à-vis euh, -vis de certains groupes euh, dominés. Donc tout ça, c'est les privatisations de la ville. Et il me semble que face à ces dynamiques de privatisation qui sont fortes, euh, il me semble qu'il faut articuler deux perspectives qui ne sont pas exactement au même niveau, euh, qui renvoie à deux échelles spatiales différentes, mais peut-être aussi deux échelles temporelles différentes. C'est peut-être un peu mystérieux, ce que je viens de dire, mais c'est que je suis convaincu par la nécessité d'étendre les communs, donc, que vous résumez par la notion de ménager la ville en commun. Voilà, pour, en fait, et ces communs vont être des enclaves dans le capitalisme urbain euh, qu'il faut réussir à créer, à étendre, ce qui n'a pas simple. Euh, et ce sont aussi des radicalités concrètes. Donc je pense, voilà, je partage cet horizon-là. Mais cet horizon est extrêmement difficile parce qu'en fait il vient se confronter à, à un duo aujourd'hui qui est pleinement qui, qui, qui imprime en fait la dynamique qui est le, le duo maîtrise publique versus privatisation avec la privatisation qui est en train de l'emporter alors qu'il y a eu après la deuxième guerre mondiale plutôt, une dynamique qui était plutôt en faveur de la maîtrise publique pour l'urbanisme avec des outils qui ont été mis en place donc c'est difficile et il me semble que en fait, il ne faut pas avoir une pensée trop binaire, c'est là peut-être qu'on aura des éléments de discussion sur le cœur du sujet, euh, en, en, en renvoyant tout le public du côté de la privatisation, puisque c'est un allié objectif aujourd'hui, sur plein de domaines, je reviendrai dessus. Et en même temps, je pense qu'il faut réussir à penser une maîtrise publique qui serait non pas en soutien du marché, mais qui serait un outil d'extension des communs, dans une certaine mesure, sur certaines échelles spatiales, et peut-être sur une temporalité un peu différente. C'est-à-dire qu'il avoir, faut avoir aussi, je pense, une vision prospective, avec plusieurs phases, et je me semble que dans une première phase, une maîtrise publique est incontournable. Et il faut pouvoir construire une maîtrise publique sur les questions urbaines, qui rendent possible l'extension des communs, qui permettent de désarmer certains acteurs de marché, de contraindre certains mécanismes de marché, pour rendre possible l'amorce de certaines choses, et aussi parce qu'il y a un certain nombre de services à une échelle large, on va dire plus ou moins métropolitaine, euh, qu'il faut pouvoir organiser aujourd'hui, euh, qui répondent à des enjeux et des besoins sociaux. Voilà. Et ça peut être le privé qui le fait, mais c'est mieux si on met en place des outils publics pour le faire. Et donc, c'est ce que je vais vous proposer, vous direz ce que vous en pensez. Il me semble qu'il faut pouvoir articuler deux perspectives, ménager la ville en commun et construire une métropole populaire. Voilà. En tout cas, aujourd'hui. Bon, je reviendrai là-dessus et j'essaie... Je vais, voir, enfin, je vais essayer d'abord de, de vous amener les éléments pour, euh, qui va dans le sens de, de cette proposition. Alors, je vais revenir sur, mes, sur, les, sur votre critique, en fait, puis je vais reprendre quelques éléments petit à petit. Euh, donc, cette critique, en fait, c'est une critique des politiques d'attractivité. Et je partage l'anesthé de déconstruire euh, ces politiques d'attractivité, tu l'as résumé, qui consiste en gros à attirer des entreprises à haute valeur ajoutée, euh, donc des entreprises de services... Euh, et attirer une population aisée qui va en fait avec ces entreprises, c'est les gens qui vont occuper ces emplois. Dans d'autres villes, ça peut attirer aussi des retraités aisés. Voilà. Et c'est aussi attirer des visiteurs aisés, notamment euh, des touristes. Euh, voilà, ou du tourisme d'affaires. C'est à peu près tout, tout, tout, cette, tout ce monde-là. Alors, je ne vais pas revenir sur ce que vous avez dit et sur ce que vous avez écrit, hein, qui est très bien. Je trouve que vous faites un bon décryptage, notamment des conséquences de cette politique, conséquences écologiques. Ça crée de la croissance, ça artificialise des terres, euh, ça crée du flux aérien, etc. Croissance des égalités sociales, vous développez aussi des aspects de gentrification qui, euh, qui, qui en découlent. Et, euh, et ce que je vous propose, c'est d'aller un peu plus loin et en fait d'aller, mais à donner des éléments déjà, de, en partant de là, d'aller vers une critique de la croissance urbaine comme objectif de politique publique. La politique publique vise la croissance et l'attractivité, la rhétorique de l'attractivité est euh, le cœur de euh, cette politique qui vise euh, la croissance. Mais, euh, en fait, il me semble que la critique de l'attractivité, elle doit être plus large que la critique des effets de l'attractivité, et plus large notamment que la critique des flux que crée l'attractivité. Pour moi, le principal problème, et je vais revenir dessus, de l'attractivité, c'est pas forcément que ça crée du flux, c'est-à-dire que ça crée l'arrivée de nouvelles entreprises et de nouvelles populations, parce que ça crée plein d'autres choses. En fait, ça crée de la croissance. Et ça crée une politique publique qui est tournée vers la croissance, et en étant tournée vers la croissance elle, euh, favorise les intérêts dominants. Donc je vais revenir dessus. Et donc, Pour sortir un peu de, de, de, de cette première étape, euh, il faut un, éviter un biais que je trouve un peu sous-jacent et un peu dérangeant dans votre critique pour l'instant, qui est celui, trop souvent, de poser nantais ou habitants extérieurs. Nouveaux habitants, nouveaux arrivants. Euh, donc, euh, euh, Il me semble qu'il faut remplacer ça par une critique de la croissance une critique des intérêts dominants, en les précisant. Euh, pareil, je vais prendre des exemples. Sur la question immobilière, oui, la demande qui joue sur le prix de l'immobilier, plus il y a de demande, plus le prix augmente, mécanisme de marché classique. Mais ce qui est structurant pour le prix de l'immobilier, ce n'est pas ce mécanisme-là, c'est l'offre, la structure de l'offre immobilière. Si vous avez une demande forte, mais que c'est organisé avec les systèmes que vous proposez de mise en commun du foncier, on n'a pas le même prix. Il voilà, n'y a pas les mêmes effets. Donc voilà, premier exemple à ce niveau-là. Deuxième exemple, sur la, la culture, euh, je partage la critique du tout touristique et euh, de, de ce que tu as évoqué. Vous connaissez mieux que moi, je ne suis, voilà, suis pas non plus hyper calé sur ce qui a été fait dans l'histoire d'Antès sur le tourisme. Mais il me semble que euh, ce qui compte, ce n'est pas de dire que le, public local, euh, que le public visé soit forcément local ou extérieur. Le visiteur peut venir d'ailleurs de pas très loin, ce n'est pas forcément un problème. Voilà. Même si euh, voilà, ça, ça, ça doit être questionné, mais il me semble que voilà, la question, c'est surtout la diversité des offres. Et des pratiques culturelles qu'on peut faire dans une ville. Voilà. C'est pareil, c'est toujours un peu la même idée. C'est pour mmh. en sortir. Mmh. Je trouve de la, de la rhétorique un peu dangereuse. <coughs> Intérieur, extérieur, habitant euh, étrange, enfin pas étranger, mais <rire> pas vraiment mental quoi. Voilà. C'est pas forcément si caricatural que ce que je dis, mais c'est parfois sous-jacent. Exemple pour faire mieux oui. en oui. termes oui. de critique. Voilà. Et par exemple sur le voyage, il y a plein de trucs critiques sur le voyage parce qu'il renvoie une rhétorique d'attractivité, mais c'est aussi quelque chose qui a ouvert, qui a fait découvrir de nouveaux espaces à la population locale. Ouais. Et donc, ouais, c'est un peu ouais, ce type de, euh, de, de curseur. Moi, je, sur la question culturelle, de manière générale, je trouve que la meilleure réponse est le pluralisme, et ce qui est déjà un enjeu politique fort. Voilà. Et c'est vrai que ce pluralisme-là, peut-être, a-t-il existé à Nantes davantage. Et voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça, c'est clairement euh, un type, une type d'offre, euh, hyper politisé d'ailleurs, au ouais. sens euh, de l'application des acteurs publics, enfin, qui, est, euh, qui est le tout touristique, euh, marketing, territorial et, et compagnie. Voilà. Donc, premier élément, voilà, dépasser ce biais opposant Nantais extérieur. Euh, et qu à quoi ça sert de dépasser cette opposition Pourquoi faire en fait C'est pour aller vers euh, une critique euh, me semble plus, plus, plus précise des agendas politiques de l'attractivité, dont l'effet le plus structurant n'est pas tellement de faire venir de nouvelles populations et de nouvelles entreprises, mais surtout de favoriser euh, structurellement les intérêts no dominants, y compris et notamment en fait d'acteurs qui sont déjà là. Et c'est eux qui vont en profiter autant que ceux qui vont venir. Voilà. Donc en fait je continue de développer la même idée, mais notes ne sur pas forcément hyper clair, hein. j'ai fait ça le 1er mai. Euh... <rire> et... Euh... et... Qu'est-ce que ça crée, en fait, cette politique d'attractivité Il y en a, on, dans la littérature, on peut l'appeler d'autres façons. On parle aussi d'entrepreneurialisme urbain, de coalition de croissance. Voilà. Qu'est-ce que ça crée Ça crée, en fait, structurellement des subventions aux plus grandes entreprises. Soit qu'on veut faire venir, soit qu'on veut conserver. Par exemple, on va faire des aménagements très chers pour être attractifs. On va euh, créer des équipements sur fonds publics pour qu'ils viennent, sans les, faire, sans les faire payer les équipements pour être... Compétitif du point de vue prix par rapport à d'autres métropoles qui voudraient faire la même chose, on va offrir des solutions immobilières avantageuses, etc. Donc voilà, on va avoir une logique de subventionnement voilà, très néolibérale à ceux qui ont déjà beaucoup. Mais en fait, surtout à qui on va servir la soupe, en fait, quand on fait des petites attractivités comme ça, pour faire venir des entreprises notamment, ce qu'on qu cherche à attirer, les entreprises, on n'arrive pas à les attendre tout de suite. Ce qu'on va attirer, c'est des investisseurs immobiliers. Euh, et ces investisseurs immobiliers, c'est eux qui vont faire construire les, les immeubles de bureaux qui, ensuite, vont les posséder. Et eux, ils vont gagner beaucoup d'argent dans cette histoire-là. Et eux, ils vont avoir, beaucoup de, d ils vont avoir le, des, euh, des demandes très, très précises vis-à-vis -vis des acteurs publics, donc de la mairie ou de la métropole, ou de l'aménageur Nantes-Métropole-Aménagement, Nantes euh, ça s'appeler comme ça. Euh, et en fait, ces gens-là, euh, en fait, ces investisseurs, c'est des acteurs de marché. Euh, Aujourd'hui, euh, le bureau, ça va être... Alors, ça commence à être vrai aussi pour le logement. Euh, aussi, euh, le commerce est possédé par des fonds d'investissement immobilier qui sont des, des, des espèces d'entreprises, hein, des boîtes euh, qu'on va créer et qui vont posséder de l'immobilier, qui vont acheter énormément d'immeubles. Plus c'est gros, plus... Euh, plus plus le système fonctionne parce qu'en fait cette, cette entreprise qui va posséder euh, des immeubles ensuite on va la découper en petits morceaux et revendre ces morceaux sous forme de parts comme une entreprise euh côté en bourse, voilà, comme une entreprise, comme une société anonyme. voilà. Mmh. Euh, le même principe. Et ensuite, c est, c est, c est, cet élément-là, qui est un véhicule financier, il donner un nom. Euh, par exemple, le fonds d'investissement d'Antail. Euh, donc, on va avoir des, des investisseurs qui vont acheter des parts. Et qui ces investisseurs ben, C'est essentiellement les banques, les assurances, euh, euh, les fonds souverains, les fonds d'État souverain, euh, ce genre d'acteurs, qui... les, les, les fonds de pension le de euh, dans le faire, les pays ouais. où oui. on, on, on a une retraite par capitalisation. Euh, et puis des hedge funds qui sont là à chercher des, des rendements très élevés. donc voilà, D'autres types des acteurs qui ont de l'argent à placer. Euh, ces ces choses-là, on peut les mettre en bourse ou on peut ne pas les mettre en bourse. C'est pas ça qui change. C'est ces choses-là qui possèdent l'immobilier. Et, euh, et elles ont des critères très très précis sur le type d'immobilier à acheter euh, par rapport à des objectifs de rendement. Voilà. Et en fait, c'est ces acteurs-là qui vont décider énormément de choses dans les cas des politiques d'attractivité. Et c'est elles qu'on cherche à attirer, en fait. Et avoir, des, et avoir des demandes, comment se traduit ces demandes Ça se traduit en fait par, par faire de, du tertiaire de la même façon partout. Euh, en France, en Europe, euh, à l'échelle globale. Euh, parce qu'elles veulent en général euh, à peu près toujours la même chose. Elles veulent des, des immeubles avec des grands plateaux pour avoir peu de locataires. C'est plus simple à gérer d'un point de vue locatif. Euh, donc c'est très adapté à la demande de grandes entreprises. Mmh. Elles, vont, elles veulent des choses qui sont très peu mixtes, pour que ce soit plus simple à gérer. Elles, ensuite, Elles ont un certain nombre de demandes d'équipements, souvent vont demander des parkings, qui va être en contradiction avec les objectifs de, euh, de mobilité écologique, etc. Voilà, on pourrait lister. Et en fait, voilà, c'est très standardisé. Et aujourd'hui, le promoteur il va mettre en musique cela. Il va dire, voilà, soit vous dites oui à ça et en vous avez votre immeuble, sur l'île de Nantes, soit vous dites non, bah vous n'aurez rien. Voilà. Et allez voir euh, si vous trouvez quelqu'un d'autre, et puis bon courage. Voilà. Donc tout ça. C'est ça standardise, ça standardise. Je, je, juste régime. une petite parenthèse oui que je vais fermer à l'instant. Oui. Je suis allé à l'Adréal ce matin, c'est exactement ce qu'on m'a dit. Oui. De toute façon, façon c'est eux qui construisent. Voilà. Bien Donc sûr, j'ai essa la... essayé, essayé de promouvoir autre chose, vous l'aurez compris. Donc, <rire> et ça, c'est un rouleau compresseur. Voilà. Et c'est eux qui profitent beaucoup des politiques d'attractivité. Voilà. Ils sont extérieurs, si vous voulez, au sens où ce pas des acteurs... Euh, forcément local. La réalité, par exemple, fait partie de ce petit monde qui en profite, mais il y en a plein d'autres qui ne sont pas du tout nantais, euh, mais ils ne viennent pas vraiment s'installer à Nantes non plus. Voilà. C'est euh, des acteurs qui sont là. En fait, c'est des acteurs qui extraient la rente foncière nantaise en l'occurrence. Enfin, eux, ils en profitent beaucoup. L'entreprise qui vient en profite dans le sens où, euh, où elle, est en, elle est en recherche d'implantation. Elle a des bonnes raisons pour venir, mais euh, elle, est, elle en profite autant en venant là qu'en venant ailleurs. Voilà. Structurellement, elle est moins intéressée par cette histoire de croissance. De... Euh, et ça crée en fait, pour finir sur ce standard-là, ça crée beaucoup de, de difficultés. Euh, parce que ça crée en fait du bâtiment qui va répondre à un seul type de demande en termes d'entreprise, c'est les grandes entreprises tertiaires, donc les sièges sociaux, les grands consultants, ce type d'entreprise. Euh, et puis sinon aujourd'hui il y a un offre qui se met en place pour les start-up, parce que c'est dans l'air du temps, parce que c'est soutenu par les acteurs publics et, euh, voilà. Là, la volonté politique là du coup a quand même un certain effet. La euh, elle crée quand même un marché parce qu'il voilà, y a de l'argent public euh, mis à fond perdu là-dedans, puis aujourd'hui le marché structure et il y a des gens qui se font de l'argent. Voilà. Par contre, des entreprises qui passent complètement à côté des radars, toute l'économie qui est vue comme un peu ringarde, euh, tout ce qui est assez euh, artisanal, assez PME, et pourtant, c des, euh, <rire> ouais, notamment l'artisanat, ils cherchent des locaux, ils n'en ont je, je, pas. Et je, ces gens-là, je, gens -là, je reviendrai là-dessus, ils ont tendance à être expulsés de la ville. Du coup. Ça pose un problème de droit à la ville aussi du point de vue de ces entrepreneurs-là. Après, le format entreprise pourrait être discuté, hein. mais euh, de fait, c'est des activités dont la ville a besoin euh, qui, euh, qui vont avoir du mal à trouver de, des locaux, tandis qu'il y aura peut-être des bureaux vides, mais ce n'est pas grave parce que le taux de rendement ne sera pas remis en cause pour les grands investisseurs financiers. Voilà. Donc, c'est les deux éléments principaux euh, auxquels on peut ajouter la même chose pour le logement. Aujourd'hui, le logement, sur ces politiques d'attractivité, ça consiste en fait à attirer des promoteurs qui font de la défiscalisation... Ah, donc, c'est un produit immobilier qui est hyper politique parce qu'il a été créé par des politiques euh, de, nationales de budget, hein, quand on définit une niche fiscale On crée un produit immobilier. Euh, quand vous voyez les affiches de, des promoteurs, c'est avec, comment ça s'appelle maintenant, avec, alors, à l'époque, c'était du flow. C'est un peu plus bah, il y a eu, en fait, à chaque ministre du logement, il y a un nouveau dispositif, voilà. Bah, On du dispositif Pinel, euh, et donc, euh, en fait, c'est vendu par les promoteurs en lien avec les banques. Font, euh, les banques font venir les gens qui sont capables d'acheter du logement en tant qu'investisseurs particuliers. Donc ça, c'est le système actuel, et euh, ce qui se met en place, c'est des fonds d'investissement pour le logement. Ça va rejoindre une autre question, je ne sais pas si j'y penserai. Euh, en Allemagne, par exemple, les grands bailleurs sociaux c'est souvent lié aux entreprises ont vendu énormément de logements à des fonds d'investissement qui fonctionnent exactement comme ceux que je viens de vous exposer pour le bureau. En France, c'est balbutiant, mais on commence à avoir des grandes sur, ventes. Sur les logements sociaux, tu dis Sur les logements en général. En ils ont vendu le logement social qui devient du logement... Euh, privé euh, standard, hein, avec des hausses extrêmement importantes des loyers dans ces, ces logements-là. Voilà. Et donc, c'est voilà, quelque chose qui se met en place. Le temps de logement était resté un peu à côté, parce que c'était vu comme un, un investissement risqué. Euh, voilà, un investisseur euh, institutionnel, comme on dit, un financier, n'a pas envie de gérer la relation avec un locataire dans 10 000 euh, logements. Mais là, ils, voilà, ils ont trouvé, euh, je ne pourrais pas vous dire très précisément comment, mais ils ont trouvé un système de marché euh, qui permet de qui, qui, qui font qu'ils se lancent maintenant là-dessus, et ça pourrait être extrêmement destructeur. Alors, ils sous traitent la gestion des voilà. papiers, j'imagine. C'est bah, pour ça, on a eu à la critique, on peut la mener jusque-là, c'est vraiment une critique de la fabrique de la ville, très privatisée, et, et, euh, et la politique attractivité va servir d'abord ces acteurs-là, ce qui crée une redistribution à l'envers, vers ceux qu'on ont le plus, et notamment vers la finance. Voilà, c'est un cycle euh, qui redonne de l'argent au monde financier, euh, donc en fait c'est qui, lui, est capable d'extraire, ce qu'on appelle la rente foncière, C'est capable d'extraire de, le revenu le plus important possible hein, d'une localisation donnée dans la ville. Voilà. Et puis par ailleurs, du point de vue du capitalisme global, c'est aussi un, un monde qui rend la mobilité d'entreprise plus facile, qui peuvent changer d'implantation facilement d'une ville à l'autre. Donc ça met en concurrence les salariés, ça, voilà, ça participe oui, du système même néolibéral. Même voilà. les politiques locales, les, voilà. les Et ça met en, en concurrence les communes. Voilà les... voilà. ça met en concurrence les avec... communes. Moi, je commence à être un peu plus lourd que ce que je pensais. Mais j'ai presque fini ma, ma critique, de... euh... Voilà. Et donc, finalement, si ma proposition, je continue toujours avec l'idée, hein, bah, L'enjeu, me semble-t-il, c'est pas tant de réduire les flux vers le Nantes, notamment les flux de population qui répondent à, à beaucoup de... De... de facteurs à la fois, hein, finalement, que de changer la façon de produire les espaces urbains, que ce vous... que vous avez déjà largement esquissé et ce que euh, je vais... Et sur, sur quoi je vais revenir dans les propositions à la fin. Euh, alors un petit point un petit peu différent, je trouve que parfois le, le document a, a des accents un peu trop nostalgiques sur certaines choses... Euh, alors, voilà, je ne connais pas forcément Nantes et euh, voilà, je ne suis pas capable de dire comment c'était il y a longtemps, ans. Euh, ça me gêne un peu, euh, la belle endormie. même si ça peut être intéressant voilà, de faire des références à des choses qui étaient chouettes avant. Mais voilà, euh, sur les accents un peu nostalgiques, je trouve sur la convivialité qui était sûrement très différente. Euh, mais simplement, bien séparer les facteurs qui font cette convivialité. Alors là, je passe au chapitre plus espace public, parce que euh, le cycle des années 60-70 par exemple, c'est vraiment le, le, le summum de l'aménagement brut, hein, brutalisant, on pourrait dire, euh, où on, le but, c'est d'adapter la ville à la voiture, et c'est euh, de faire rentrer le plus d'autoroutes possible dans la ville. C'est là que les places se transforment en parking, etc. Alors ça pouvait aller de pair avec beaucoup de convivialité au même moment, beaucoup de bruit aussi, mais, euh, puisque la mixité était beaucoup plus forte. La mixité sociale dans les villes était beaucoup plus forte. Mais voilà, mais pas, voilà. du coup, bien, bien comprendre quel facteur fait quoi dans cette histoire de convivialité, qui n'est pas du tout ma spécialité. Mais... Et donc du coup, sur la critique des espaces publics, il faut bien distinguer la question de la piétonisation, qui me semble être une, euh, une très bonne solution quand même, euh, la question de l'embellissement, qui pose des problèmes en fait, euh, plutôt de finances publiques, fin de où on met l'argent, etc., et la question de la gestion des espaces publics, qui peut être déconnectée. On peut faire des espaces publics très beaux et très chers, mais très ouverts, et euh... toutes les, où toutes les pratiques sont possibles. Même si, évidemment, structurellement, si on fait du très beau, du très cher, du très chic, voilà, on va, ça pourra justifier certains... Voilà, mais en, théo, en soi, je parle structurellement, on peut faire... Voilà, ce n'est pas, pas exactement la même question. Euh, et, euh, et voilà, par moment, le thé, je trouve un petit peu dérangeant sur ce côté-là, sur la critique des espaces publics. Parfois, je trouvais euh, ne, ne distinguait pas suffisamment les choses. Et je pense que l'objectif de produire de nombreux espaces publics gratuits ouverts, doit rester, voilà, tout en regardant des respirations dans la ville, mais euh, sur la critique de, de création de nouveaux espaces publics, voilà, je trouve qu'il faut bien faire la part des choses. Enfin, je trouvais que c'était, il y avait un peu de flou, mais c'était aussi une question d'écriture. Voilà, c'est tout. Là. Bien séparer euh, les, les causes exactement de quoi on parle. Je trouvais que ça mélangeait un peu les choses sur cette convivialité euh, du passé. Voilà, bon, c'est peut-être plus un détail. Euh, et euh, mon dernier point, moi, je reviens avec vos propositions, ça devrait faire le tour. Euh, c'est qu'un autre effet de la ville attractive, des politiques d'attractivité, c'est, comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, c'est ça crée une ville qui a tendance à externaliser ce qui va être vu comme des fonctions-support, c'est-à-dire ce qui ne rentre pas dans le cœur de métier, c'est du vocabulaire d'entreprise. De, euh, le cœur de métier d'une métropole comme Nantes, c'est les grandes firmes, euh, c'est ce qu'on appelle les fonctions métropolitaines supérieures, donc le tertiaire supérieur, les services de, de, de haute, euh, à haute valeur ajoutée, euh, donc, et les autres activités économiques les autres activités en général les autres, euh, les autres fonctions de la ville vont moins trouver leur place et puis évidemment sur certaines populations qui vont euh, être, estime, être définies comme indésirables et ce, tous ces aspects là vont être poussés vers des périphériques, pas toutes les périphéries hein, je ne pose pas centre et périphériques mais il y a bien des périphéries qui vont du coup, avoir la tâche de recevoir ces éléments là et en, en banlieue parisienne on avait cette rhétorique du territoire servant par rapport à Paris donc, la ville attractive a créé du territoire servant dans sa périphérie, avec, en envoyant des choses, des équipements aussi, des, des usines d'assainissement, des choses qui puent, des décharges, etc. Et il me semble qu'il euh, faut aussi réussir, à, en contrepoint contre de cette ville attractive, il faut aussi penser cette mixité fonctionnelle, au-delà de la mixité sociale, euh, qui veut dire ouais, de conserver dans la vie, dans le cœur d'une agglomération comme Nantes, une diversité d'activités économiques, parce que ça amène une diversité d'emplois et une diversité de gens qui vont venir pratiquer la ville même s'ils n'y habitent pas. Et il y aura, euh, ils vont faire des choses dans la ville, ils vont lui donner une couleur. Euh, et Politiquement ça ne va pas être la même chose et les enjeux qui seront portés ne seront pas les mêmes dans l'espace public. Euh, et puis aussi euh, de garder dans la ville un certain nombre de services techniques, notamment si on veut mettre en place euh, une économie circulaire, euh, des systèmes écologiques de proximité. On a besoin de systèmes techniques qui restent en ville si on met tout, euh, tout ce qui gère les déchets loin, Là, on aura des grandes navettes et ça posera des difficultés. De même, il y a la question d'agriculture urbaine. On pourrait rentrer dans, ces, dans cette diversité-là. Voilà. Donc le dernier point sur la critique d'attractivité, c'est que ça crée aussi cette différence entre vis-à-vis -vis de certaines périphéries devenues territoires serbe. Et je vais finir simplement en disant que plein d'autres sujets qu'on pourrait développer que vous n'avez pas encore développé. Voilà, ou je ne sais pas, peut-être que vous allez lancer bientôt les choses, mais il me semble que les questions à, à travailler et qui peuvent découler un peu de ce que j'ai dit, c'est euh, travailler les questions de mobilité et de transport, que je n'ai pas du tout vu pour l'instant, euh, les questions de base productive, un peu ce que j'ai évoqué, la diversité des activités économiques, etc. Euh, voilà, quelle est votre vision euh, sur ce sujet-là euh, Les questions euh, d'écologie, notamment d'économie circulaire, de systèmes techniques pour la transition écologique euh, les questions de nature euh, d'agriculture, mais aussi les questions de fiscalité, qui sont pas du tout voilà qui sont un peu compliqué à traiter, mais hein, qui c'est jouable euh, au niveau d'une ville, ça hein. On peut faire des choses, oui, mmh. et notamment à réfléchir à des impôts locaux euh, assez différents. Mmh. Euh, alors j'ai pas assez bossé, mais à une certaine époque j'avais regardé ça un peu. On peut imaginer euh, des, des impôts locaux plus progressifs, alors, en bidouillant un peu, parce que bah, le code des impôts n'est pas vraiment fait pour ça, mais euh, comme, mais en fait, les collectivités locales peuvent faire, euh, euh, autoriser pas mal de dégrèvements. De, de, de, euh, on, peut, on peut exonérer des gens, des impôts locaux, etc. On peut jouer avec ça parce et saisir l'impôt sur le revenu, en fait. Mmh. Euh, et donc, on peut essayer de mieux connecter impôt, les impôts locaux avec l'impôt sur le revenu. Voilà. Il euh, bah, y a d'autres questions aussi hein, sur les à disparaître, les impôts Oui, c'est vrai, en plus, il y a la... Donc, euh, mais bon, après, il y a l'autre <rire> question fiscale, c'est la péréquation fiscale entre les, les ah, parce que là, mm. ça, et ce qui posait d'énormes problèmes, d'ailleurs... Euh... C'est vrai que sur les impôts locaux, tout, tout va changer. Ça, ça, ça, ça Donc, on en... disparaît. C'est pas exactement ce que ça va être. Euh... Et ah, puis, oui. on a des é... les questions scolaires aussi. Hein, L'école, etc. Intéressant aussi. Hein. Voilà. Alors, du coup, mais je vais pas développer tout ça, parce que c'est un peu un peu large. Euh, du coup, je vais revenir un peu sur ma proposition en cinq minutes, euh, Voilà, est, qui est celle d'articuler à la fois euh, les communs et la construction d'une métropole populaire qui rend possible ces communs, ou qui contribue. Ce n'est pas que, que une question de rendre possible, mais voilà, qui va accompagner, qui va être complémentaire d'une approche par commun. Alors, je suis convaincu par le modèle des communs. Euh, je trouve que vous l'avez bien développé, je ne vais pas dire grand-chose. Euh, voilà. La question des communs, vous l'avez abordée. on peut l'aborder dans un premier temps surtout sur la question du logement, notamment pour sortir de la rente foncière et éviter que le fait de pouvoir se loger quelque part soit lié à la valeur du foncier, à un endroit donné et de sortir de la dette et de sortir des dangers de financiarisation que j'ai déjà évoqué. Et notamment... La solution passe par ce que tu as évoqué, de hein, découplage de la propriété foncière de la propriété des murs. Euh, et cette propriété foncière, sur la question du logement, moi je suis assez convaincu par le fait que ça passe par des coopératives plutôt que par un foncier public. Mais peut-être que sur d'autres domaines on a besoin d'un foncier public, ça c'est mon deuxième volet. Euh, par contre, le, par exemple, dans les communities, euh, euh, comment ça s'appelle exactement Non, euh, euh, community land trust, c'est ça que je cherchais. Souvent, y a les, les collectivités amènent de, de l'argent. Et donc, il faut aussi penser à les mairies, en l'occurrence, comme étant euh, voilà, des apporteurs de, de capitaux qui sont nécessaires à la mise en place de choses. Et ça suppose aussi qu'il y ait de l'argent à mettre dedans. Ou alors des, la garanti question fiscale. des garanties de prêt Ou des garanties de prêt, voilà. Ouais. Mm. Oui je, je, Si je puis me permettre, c'est marrant parce qu'aujourd'hui est sorti dans Mediapart un article. Euh, c'est passionnant sur la ville de Frome en Angleterre, ah, oui. qui, qui a mis en place. Bah, a mis en place de, je, je rebondis parce que une bibliothèque d'objets, un frigo communautaire, une coopérative spécialisée dans l'installation de panneaux solaires, etc., etc. Euh, ça, Là, c'est un exemple euh, et ça marche vachement bien. En plus, ils développent une démocratie, euh, mm. une belle démocratie au sein de la ville, avec les. les... Ouais. Hein, en Angleterre. <rire> Et après, il y a. Oui, oui, bah, justement avec le Brexit, c'est c'est super intéressant. Donc, Mais en Angleterre, il y a pas mal de logique de découplage foncier euh, immobilier. Hein. Alors même que c'est que ça repose, l'Angleterre repose sur la, la maison individuelle. Il y a aussi des cas. Euh... Bah. La chose que j'avais appris récemment, en fait, euh, c'est le l'équilibre euh, de propriétaire occupant. Hum. Euh, au Royaume-Uni et en France, ça rapproche beaucoup. Avant, euh, aux, aux pays, euh, dans les pays européens, en France, euh, en Allemagne, euh, on a énormément de gens qui louent. Toute oui. leur en plus ouais. en Allemagne, Plus en Allemagne, oui. plutôt plus la 50, 50. Ouais. Euh, mmh. Mais la chose qui a beaucoup changé en France, en France, en oui, oui, France, c'est est, sur... est à 60%. Est ça, 10%. Je oui. crois que c'est occupants. Le, au Royaume-Uni, euh, c'est devenu euh, beaucoup plus aigu. Mmh, et bon, Égal, tu veux dire? Euh, euh, je crois que c est, c est maintenant, c'est plutôt... Euh, vers, ça, ça, ça, euh, avant, c'était un peu 70% au Royaume-Uni aussi. Mmh. Je sais pas, pas étudié ça formellement. C'est en fait. beaucoup plus, de, ah. de, de propriétaires. Propriétaire. Oui, c'est oui. l'effet Sarkozy. Alors, oui, c'est ça, ça. Non, c'est que je suis vraiment pas la bonne démarche. Historiquement, c'est hein. l'effet Giscard. t'as as loupé <rire> <l 'effet rire> quelque chose C'est <rire> bah, juste les 70% de propriétaires autour de <rire> moi, je les vois pas. Je... <rire> c'est peut-être le moment pour, juste pour ajouter oui. que en fait pour, selon moi et selon bon les, les journaux que j'ai lis au Royaume-Uni, le grand force de ça en fait, c'est le renflouement des banques euh, oui. en 2008 suite à la crise financière où en fait les gouvernements euh, internationaux, euh, les, les, les banques centrales ont décidé de créer de l'argent pour renflouer le, mmh. le, le, le balance des, oui. des banques. Mmh. Et en fait, cet argent a été utilisé par les banques parce que les banquiers vont banquer. Mmh. Euh, ils ont utilisé ça pour euh, malheureusement gonfler les prix de euh, assets, si je connais pas le mot précis. Des actifs. actifs Qui évidemment fait un, un bel petit euh, espace de nouvelle ronde. Mmh. Euh, oui, oui. Donc c'était un choix et, et maintenant on vit les hum. le, le conséquences. Oui, Donc il ne faut pas oublier que la crise de 2008, ça part de, de prêts euh, hypothécaires pour les maisons aux États-Unis. Hein. Hum. Voilà. Hum. Donc, voilà. Donc en cela, ça répond à beaucoup d'enjeux, je trouve, hein, que ces nouvelles formes de, de propriété collective autour du logement. Puis après, la question du logement participatif, c'est un petit peu différent, c'est la, conce la conception des, des, des, des logements avec les habitants, les futurs habitants, enfin, Mais qui est aussi ça, euh, passionnante. Ça, est qu Concerne aussi le domaine coopératif. Hein. Voilà, c'est ça. C'est encore même plus intéressant. On, peut, on peut se dire ouais, que ça va encore plus loin dans, dans ouais, cette oui. logique-là. Il y a la logique foncière qui, euh, déjà, répond à pas mal d'enjeux. Et puis, cette, cette logique de, de conception, co-conception, comme on dit. Euh, après, je pense que ce logement-là n'a pas forcément vocation à remplacer le logement public, au sens du logement produit par le public et mis à disposition par le public, dans le sens où il faut, je pense qu'il y a toujours besoin d'une offre euh, pour être locataire facilement. Quand on arrive quelque part, notamment, pour Déménager, quand on bouge, euh, ou quand on, quand on est jeune, ou quand on quitte le, voilà, euh, ou quand le foyer euh, change, voilà, et, etc. <rire> euh, notamment parce que toujours dans ces logiques euh, de logement collectif, il y a quand même souvent besoin d'apporter des capitaux dans cette mesure l'investissement personnel, et puis aussi l'investissement en temps que tout le monde n'est pas prêt à donner tout le temps au cycle de sa vie. Donc pensez aussi en articulation ces deux types de logements, et dans le logement euh, so dit social aujourd'hui, en fait, qui est surtout un logement public, euh, on peut aussi renforcer des choses qui existent, comme la représentation des locataires chez les bailleurs sociaux, qui sont des choses qui permettent, qui, qui se rapprochent des, des logiques de, de coopérative aussi, qu'on peut, euh, qu peut renforcer dans, dans les structures existantes. Voilà. Donc, euh, pas oublier non plus de ce côté-là. Donc là, le logement sur les communs, et puis l'autre élément fort, c'est des équipements particuliers qui peuvent être gérés en commun, euh, comme des communs, euh, ça part de logements euh, bah, qui vont être très liés au logement, justement, euh, d'équipements très liés au logement, peut-être sur des équipements plus grands, euh, euh, qu'il faudra peut-être voilà, réfléchir à un voilà, type d'équipement qu'on peut gérer. Et tout ça, ça donne cette ville en commun, qui est une ville surtout organisée à l'échelle de quartier. Ah, vous évoqué avez, avez aussi la notion de communauté, donc on voit bien de quoi il s'agit. Et je pense, en effet, ça répond à pas bah, mal d'enjeux. Après, voilà. deuxième aspect, c'est que... Euh, toutefois, euh, la vie urbaine ne se limite pas au logement et aux quartiers. Et il me semble qu'il faut aussi, c'est là qu'il faut peut-être travailler aussi, il faut aussi réfléchir à, à une vision à, de l'organisation démocratique du reste de la vie urbaine. Alors, est-ce que tout le reste peut s'organiser en commun Je pense qu'on peut, peut le défendre. Hein. On peut, il me semble qu'au moins, moins dans une première phase, à ce, ces, ces autres éléments, d'autres usages à d'autres échelles, doivent être gouvernés démocratiquement dans le cadre de ce que j'appelle une métropole populaire, c'est voilà, d'une grande ville populaire. Euh, et ensuite, il y a toute une réflexion à avoir pour voir les articulations entre cette ville en commun et cette métropole populaire. Voilà. Euh, alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette métropole populaire Pourquoi je, je l'amène Pourquoi je la propose euh, parce que donc, on est amené en tant qu'urbain aujourd'hui voilà, à pratiquer d'autres éléments en dehors de son quartier. Et il faut, je pense, trouver un système qui permette d'être citoyen en dehors de son quartier et de participer au gouvernement de d'autres espaces qu'on pratique, soit autour de son lieu de travail, et de pouvoir peser sur la façon dont ce lieu de travail est organisé de manière très bête, quels équipements il y a autour, comment on peut y accéder en transport, en commun, en vélo, etc. Moi, je trouve important que les salariés euh, puisse pouvoir dire quelque chose. Euh, mais aussi, au-delà de ça, euh, pouvoir être citoyen sur les questions de grands systèmes techniques, euh, systèmes de transport, évidemment, euh, qui se passent à l'échelle des agglomérations, et euh, systèmes euh, d'eau, d'électricité, de, etc., qui sont en fait au cœur de la transition écologique. Et qu'on pourra peut-être dépasser un jour en décentralisant complètement la production d'énergie et tout un tas de choses. Mais je ne suis pas assez pointu techniquement pour dire... Voilà. comment on s'y croit que ça Mais je pense qu'il y a bien une période où on va continuer à gérer des réseaux. Euh, et pour les amener à faire une transition euh, écologique, il faut pouvoir les gouverner. Aujourd'hui, ils sont gouvernés par des intercommunalités et par des entreprises privées, dans le cas de délégation de services publics, ou par des régies qui sont plus ou moins transparentes, etc., où le rôle des citoyens n'est pas, pas, pas très fort. Voilà. Et puis sinon, il me semble que c'est important qu'on puisse, en tant qu'urbain, aussi participer à être citoyen sur les questions d'espace public de convivialité ailleurs que dans son quartier, euh, euh, sur les espaces naturels euh, à protéger, euh, à ménager, mais aussi à ouvrir pour pouvoir les connaître et les pratiquer un peu de manière, de manière raisonnée, etc. Et euh, puis on peut évoquer, je sais pas quoi, mais des éléments d'agriculture, voilà. bon, d'autres espaces qu'on est amené à, à pratiquer. Euh, au quotidien. Et donc ici, la métropole populaire, c'est à la fois une échelle de démocratie. Et voilà, c'est pas l'intercommunalité. Ça sera un dépassement de l'intercommunalité où on aura une réelle démocratie, c'est-à-dire tout d'abord déjà un système électif direct par rapport à l'intercommunalité, qui est en fait un club où vont se réunir des élus de communes pour pour marchander, hein, pour aller vite euh, les intérêts euh, entre les communes. Euh, mais sur, ça, ça c'est un élément mais surtout aussi que s'organisent à cette échelle des éléments de contre-démocratie et euh, que euh, que ce soit voilà, un, un, une échelle suffisamment claire politiquement pour qu'il puisse, euh, puisse y avoir des débats publics sur ces questions là qui se passent à cette échelle là qu'on puisse voter, être élu, être représenté, machin, et qu'on puisse, de manière plus générale, interpeller cet acteur-là, manifester contre cet acteur-là, euh, faire des rapports de force, etc., contre cet acteur-là qui gère ces euh, grands systèmes techniques euh, et qui gère euh, l'agencement des espaces, euh, des div la diversité des espaces urbains. Euh, donc ça, c'est le premier élément, c'est l'échelle démocratie. En cela, il me semble que ça peut politiser un certain nombre de questions et être un espace de conflictualité politique, en parallèle de l'organisation de d'autres aspects à l'échelle des communs. Et deuxième aspect, c'est que la métropole offre des outils de maîtrise publique contre la privatisation, euh, des éléments de maîtrise publique du foncier, notamment sur le foncier économique. Euh, je pense qu'il est important que euh, le sol, le foncier... Euh, sur lesquels on va avoir les activités économiques soit un foncier maîtrisé par le public, car c'est un outil très très fort pour pouvoir déterminer quel type d'activité économique on fait, et pouvoir les transformer aussi, pour pouvoir négocier avec les entreprises, pour pouvoir choisir éventuellement des coopératives à certaines entreprises dans certains domaines, c'est possible. Euh, aussi parce qu'il y a un certain nombre d'équipements qui sont peut-être plus faciles à porter par, euh, par du public, euh, donc là, peut-être voir les équipements qui ont vocation à être publics par rapport à ceux qui ont vocation à être euh, communs, euh, ou voilà voir jusqu'où peut aller le commun, ou avec une histoire de phasage. Mais, euh, euh, et pour éviter... À quoi ça sert le public À quoi ça sert le, la maîtrise publique un peu classique, mais euh, articulée à une démocratie Ça sert aussi à éviter les effets de club, et que certains équipements soient accaparés par des groupes sociaux voilà, s'égréger dans certains espaces, je pense aux plus riches, hein. pas du tout euh, aux soi-disant gâteaux pauvres. Euh, et, puis, euh, et puis aussi euh, une échelle qui permet de partager des recettes fiscales, euh, qui participent donc de, cette, de, ce, de la construction d'un pouvoir euh, public. Euh, et en cela, je pense qu'une euh, métropole populaire peut contribuer à la capacité d'aménager par les habitants, euh, puisqu'elle va offrir des outils euh, et, et limiter en fait... Euh, et, peut, et, des, et réduire en fait le poids de la rente foncière de manière générale sur la ville, ce qui va pouvoir ouvrir des perspectives pour des communs dans un certain nombre de domaines, dans une, dans une, avoir une vision dynamique en tout cas dans cette articulation-là, entre, entre ces deux éléments. Voilà. Donc je pense qu'il est intéressant de continuer à, à travailler sur des questions un peu plus classiques de structures, de, structure, de gouvernements locaux et de politiques locales en parallèle de la perspective des communs, euh, notamment parce que les élections municipales sont aujourd'hui aussi des élections intercommunales, et on va avoir un discours sur ce qu'on fait de ces gouvernements-là, comment on peut avoir des gouvernements populaires au service d'une ville en commun. Voilà un peu ce que je voulais vous proposer. Merci.